Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des plateformes de trading. Effectivement, lorsqu'on commence en trading, en bourse, on se demande parfois quelle plateforme de trading choisir. Eh bien, sans hésitation, moi je vous dirais, choisissez MetaTrader 4. Donc MetaTrader 4 qui est une plateforme de trading gratuite, donc, que vous pouvez télécharger chez, chez la plupart euh, des brokers et vous pouvez ouvrir un compte de démonstration immédiatement. En quelques minutes vous recevrez vos identifiants pour euh, donc vous connecter et être directement en relation avec les marchés et pouvoir commencer à trader. Alors ProRealTime ou euh, MT4 donc MetaTrader 4, moi j'ai testé ProRealTime et je dois dire euh, j'ai pas trouvé vraiment de gros avantages à ProRealTime. Je suis retourné sur MetaTrader 4 que je connaissais bien et je trouve que c'est une plateforme vraiment idéale pour trader. Il y a énormément d'indicateurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez même développer vous-même un indicateur ou le faire développer et même un robot de trading si vous êtes intéressé par ça. Mais je trouve que ProRealTime, Bon, il a l'avantage de pouvoir euh, descendre très bas dans les unités de temps, donc on peut même euh, trader au tick, ce qu'on ne peut pas faire euh, avec MetaTrader 4, mais est-ce vraiment utile euh, Est-ce que lorsque vous allez démarrer, vous allez essayer de trader euh, vraiment euh, le tick Je ne pense pas. Donc, MetaTrader 4 est très bien parce qu'il est gratuit, alors que le realtime est payant. Donc euh, ça fait déjà une grosse différence, parce que si vous faites des gains, vous devrez déduire, bien sûr... Euh, le prix que vous payez mensuellement pour utiliser la plateforme ProRealTime. Je crois que ProRealTime est développé par une société française. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de, de francophones qui sont intéressés par cette plateforme-là. Bon, vous pouvez mettre votre avis. Si vous avez sous cette vidéo, si vous avez une opinion, si vous avez testé les deux plateformes et que vous trouvez des avantages à ProRealTime, allez-y, mettez, mettez votre, votre opinion. Euh, moi, peut-être que je changerai un jour d'avis, mais pour le moment, je ne vois pas vraiment euh, d'avantage à payer une plateforme de trading, alors que MetaTrader 4 fonctionne très bien, qu'on peut avoir accès à tous les marchés euh, chez beaucoup de brokers. Donc, euh, moi, je continue avec euh, MetaTrader 4 jusqu'à ce que je, je découvre un avantage réel à ProRealTime, mais pour le moment, euh, je n'ai pas trouvé de réel avantage.